L'adolescence, c'est difficile. L'adolescence, lorsqu'on est malade, c'est encore plus difficile. Nola est dans ce cas. Nola a un problème au cœur. Un problème qui ne lui permet pas de vivre comme les autres enfants de son âge. De faire du sport. Sauf la danse. Parce que la danse, ce n'est pas du sport. C'est de l'art. Elle ne grandira plus. Ce qui la condamnera toute sa vie à faire la taille ridicule de 1 m 1,63 1m 1m63 On a le droit de compter parmi les adultes quand on fait 1 m Bonjour Nola. Ça y est, le grand jour est à tuer. Une nouvelle vie va commencer. Heureusement, Nola n'est pas seule. En plus d'une famille aimante, elle peut compter sur ses amis rencontrés à l'hôpital. Des enfants mis à l'écart par la maladie. Le handicap, tout comme elle. Mais Nola va plus faire partie de ce groupe d'enfants malades pour, pour longtemps. Car Nola doit subir une opération qui va changer sa vie. On l'ouvre. On répare son cœur et on referme. Facile, non Tellement facile qu'on ne peut pas s'arrêter là. Il faut bien lui trouver un nouvel obstacle à notre petite Nola. Sinon, la vie serait trop facile. À bientôt, Nola Maintenant que le cœur de Nola est réparé, ce sont ses jambes qui l'ont abandonné. Pourquoi Les théories sont nombreuses. Bulle d'air, erreur médicale, ou d'un avion plastique dans le ventre. Mais ne vous inquiétez pas. Même si la situation paraît dramatique vue de loin, notre héroïne ne va pas cesser de faire. Il y a eu un problème. Pour vous. Regardez comme elle se débrouille bien. Oui, je sais ce à quoi vous pensez. Elle est loin de pouvoir faire un marathon, mais tout de même admirez le style, cette tenue de béquille parfaite, cette manière de balancer les jambes. Vous pourriez en faire autant C'est le grand jour, celui du retour au collège. C'est déjà tellement difficile d'être un adolescent quand tout va bien, alors imaginez ce que c'est quand vous tenez à peine sur vos jambes, que vous risquez au moindre choc de vous effondrer. Et cette cour, à croire qu'elle n'a pas de fin, non, c'est impossible, elle ne peut pas le faire, à moins que... ce qu'un avion vient faire dans cette vidéo, lisez On ne coupe pas les pieds du Japon. Vous voulez savoir pourquoi je débarque dans cette vidéo Venez découvrir l'œuvre de Time Marc Le Tan. Vous voulez savoir quelle épreuve va devoir surmonter Nola Rendez-vous aux éditions École des loisirs pour vous plonger dans cette histoire. Vous voulez découvrir le cow-boy qui sommeille dans la tête de chaque adolescent vous, vous savez ce qu'il vous reste à faire